Salut à tous Voilà, je savais bien qu'un jour ça me servirait, ce cadeau que j'ai eu dans une Wonderbox. Comme quoi, vous voyez, vous auriez dû écouter mes conseils pour les Wonderbox. D'ailleurs, euh, vous êtes un peu trop près, là. Faut vous reculer. C'est un mètre. On n'y est pas, là. Recule de ton écran. Encore Oui, il bah, fallait pas me regarder sur smartphone si je suis tout petit. Hein. Voilà, passe sur ton ordi. Putain, puis c'est bien les masques, mais quand t'as des lunettes, t'as de la buée partout. C'est nul. Bon allez, blague à part aujourd'hui, je vous présente Cassian. Et K2SO pour Star Wars Légion, on va commencer avec les figurines et un K2SO qui devient de plus en plus mon perso préféré de l'univers Star Wars. Je suis vraiment content du résultat, la finesse des membres est bien au rendez-vous. Il sera en deux poses, avec ou sans armes. Et pour le coup, ce sera assez difficile de choisir. Pour Cassian, lui, en tout cas, il est sublime, il est ultra détaillé. Euh, la gamme, bon, on le sait, elle monte en qualité, mais là, euh, c'est vraiment probant. Alors après, attention, c'est les épreuves 3D, hein, et il faudra voir le résultat sur les figurines, mais normalement, on est rarement déçu. Allez, on passe à la carte de Cassian pour 90 points, 6 points de vie, 2 en courage comme solo, par exemple. Hein, euh, on défendra en blanc, avec l'adrénaline en attaque et en défense, c'est pas mal Mouvement à deux, c'est nominal. Pour les armes, on aura 2 dés rouges au close. C'est quand même assez impressionnant pour un humain. Et de base, un blaster qui tira 1-2 avec un rouge et deux blancs, avec perforant 1. Je vous rappelle, en hein, tant que vous attaquez, vous annulez jusqu'à un résultat bouclier. Côté mots clés, on va avoir opération secrète. Ah, ben ça, elle est sympa celle-ci. Quand vous vous déployez, vous pouvez considérer votre rang comme agent. Et dans ce cas, vous gagnez infiltration pour vous déployer où vous voulez à distance de 3 des ennemis. C'est plutôt pratique en fonction des objectifs qui sont à viser. On va le voir hein, assez rapidement. Hein. C'est avec son compère K2SO vraiment une figurine à objectif. Et moi, je trouve ça génial. Il y a plein de combos avec K2SO. Et puis, vous vous rendrez compte également que K2SO, il peut être utilisé avec d'autres persos, notamment avec Giners. On aura également Intuition du Danger 3 qui rajoute autant de dés de défense que vous avez de pions de suppression avec un maximum de 3. Pactage, ben oui, c'est carrément le reflet de la figurine, on voit qu'elle est bien chargée, quand vous vous déployez vous pouvez échanger n'importe lequel de vos améliorations équipées contre une amélioration mise de côté. Et ça c'est très très fort parce que vous allez pouvoir préparer un pactage nominal. Un pactage de substitution puis en fonction de la liste d'armées qui sera en face de vous euh, des choix de votre adversaire vous allez pouvoir vous adapter à la fois en fonction de la liste mais à la fois également en fonction du scénario donc ça c'est vraiment vraiment un super bon point que j'ai hâte de découvrir sur d'autres figurines. On aura également euh, tireur embusqué qui euh, va vous permettre d'utiliser vos pions de visée mais cette fois-ci pour modifier vos dés d'attaque ça c'est également très intéressant. On se rendra compte que, en fait Cassian c'est un personnage qui est extrêmement offensif, donc pensez également à le jouer comme tel. D'autant plus qu'on va le voir, il a une carte d'arme recto verso qui va lui permettre de tirer très très loin. Tacticien 1, après que vous avez effectué un déplacement normal, gagnez un pion de visée. Pour les améliorations, on aura deux entraînements, un équipement et une arme. On va donc regarder cette fameuse arme recto verso, le A280CE, en configuration pistolet, il aura une distance de 1-2 avec deux rouges et un noir. Alors 1-2 c'est un peu court mais c'est un pistolet, puis vous allez voir, on a la possibilité d'avoir longue distance 1, tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion de visée pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme pour chaque pion visé ainsi dépensé. c'est sympa reconfiguration et bien entendu hein, quand vous récupérez vous pouvez retourner cette carte et puis vous aurez perforant 1 qu'on a déjà vu qui permet de supprimer en fait un résultat bouclier du coup après cette fameuse reconfiguration on va passer à euh, un rouge un noir à distance longue comme lors de la mission du film, en fait, hein, c'est vraiment la traduction de ce qu'on a vu, c'est encombrant, et ça on le voit aussi dans le film, qu'il est obligé de se poser pour monter son arme. Donc vous ne pourrez pas utiliser l'arme et vous déplacer dans la même activation. Haute vélocité, utilisée dans les bons termes, eux au moins, et moi ça me permet d'utiliser vélocité sans que vous me pourrissiez dans les commentaires. Euh, tant que vous attaquez, euh, si chaque arme a la réserve d'attaque à haute vélocité, les unités ennemies ne peuvent pas euh, dépenser de pions d'esquive. Ben oui, parce qu'en fait, c'est des armes qui tirent vite. Perforant 1, et puis ben, du coup, reconfiguration, qui vous permet également de rebasculer euh, dans la version pistolet. Évidemment, on aura euh, des cartes déjà connues avec chasseur. Euh, tant que vous attaquez euh, une unité euh, de soldats blessés, lors de l'étape lancer les dés d'attaque, vous pouvez gagner un pion de visée. On va retrouver la poussée offensive. En hein, tant que vous effectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1. Et puis évidemment, on aura évitement and cover. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'attaque, Appliquer les esquives et les couverts. Vous pouvez gagner un pion de suppression. On aura euh, repérage, hein, euh, vous gagnez sentinelle, votre portée en attente est, est donc euh, à 1-3 au lieu de 1-2. Et euh, les données de reconnaissance, vous gagnez éclaireur 1. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. C'est intéressant avec Cassian puisque rappelez-vous, il va avoir la possibilité de se déployer où il veut sur la table tant qu'il n'est pas à 3 d'un ennemi. Bon, il y aura deux cartes de plus, je les ai vues, vous inquiétez pas, c'est des cartes qui sont connues depuis super longtemps dans le jeu, donc il n'y a vraiment pas de mystère. Allez, avant de voir les cartes d'ordre, on va passer à la carte de K2SO, 70 points pour cet agent, 5 en vie et 2 en courage, bon ça fait moins de vie que Cassian mais on va défendre en rouge, on aura l'adrénaline en critique. C'est top au vu du pool de dés rouges corps à corps qu'on va avoir avec 4 dés quand même. Pour les mots-clés, on va retrouver l'action, calcul de probabilité. Alors celle-là, je dois vous avouer que je l'adore. Choisissez une unité de soldats alliés à portée 1. Et en ligne de vue, elle gagne un pion de visée, un pion d'esquive et un pion de suppression. C'est juste énorme. Armure 1, tant que vous défendez, annuler jusqu'à un résultat touche. Donc ça, ça s'ajoute en plus à vos dés rouges pour vous défendre. Détachement cassian en dehors. On va avoir Incognito. Alors celle-là, c'est pareil, c'est du miel. Vous ne pouvez pas être attaqué par des unités ennemies au-delà de la portée de 1. Sauf si vous avez effectué une attaque ou utilisé une action de carte offensive au cours de cette partie. Bah, je trouve ça super parce que ça traduit complètement le fait que c'est un ancien droïde de l'Empire. Alors après, j'aurais peut-être rajouté sur la carte si vous jouez contre l'Empire. Parce que si on joue en fait contre d'autres sections, si j'avais joué contre des rebelles, bah, normalement, les rebelles auraient pu avoir envie de tirer justement sur un droïde, euh, un ancien droïde euh, impérial. Donc voilà, j'aurais rajouté cette petite subtilité, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu complexifier la carte. Par contre c'est extrêmement intéressant parce que c'est presque à la R2-D2, vous allez pouvoir aller à la chasse aux objectifs, à la chasse aux prises de position, surtout pouvoir vous déplacer pour rapporter vos bienfaits à euh, d'autres sections qui seraient, euh, qui seraient en peine, hein, pour leur apporter des pions de visée euh, et, euh, et des pions de suppression. Donc ça, c'est intéressant. Alors bien entendu, il ne faut pas attaquer, il hein, faut rester soft. Mais ça a vraiment démultiplié les possibilités de jeu. Et je trouve ça enrichissant. On va également avoir le travail d'équipe. Donc ce sera avec Cassian. Hein, et ça vous permettra d'avoir mutuellement les mêmes pions d'esquive et de visée sans avoir à les repayer. C'est-à-dire que soit vous vous attribuez des pions d'esquive et de visée, ça les donne automatiquement à Cassian, soit c'est lui qui s'en attribue, et puis en fait bah, vous les récupérez également et évidemment, euh, en barre d'amélioration on aura bah, de la com hein, pour pouvoir s'éloigner et puis quand même toucher des ordres et une arme, à savoir le S14 qui sera également disponible pour Jin Erso qui balance 5 des blancs à distance 1-2 et tant que Jin est dans votre armée vous réduisez de 5 le coût en points de cette carte elle a perforant 1, hein, donc vous annulez un résultat de défense, et euh, suppressif. Après avoir attaqué, mal bah, défenseur gagne un pion de suppression. Allez, on va passer aux cartes d'ordre qui ont toutes été dévoilées, hein, à la fois entre le live qui a été proposé par FFG et euh, le site FFG euh, US euh, qui nous a montré euh, sensiblement toutes les cartes. Donc il n'y a pas de spoil. Allez, Cassian Andor va gagner Pistolero, qui euh, lui permet euh, après une attaque à distance de faire une seconde attaque gratuite contre une autre cible et de gagner un pion de visée, c'est plutôt badass et à la fin de son activation il peut gagner un pion de suppression et il gagne un pion en attente. Alors ça c'est une carte qui apporte beaucoup de choses, qui n'est que Pips 1, donc en gros vous êtes garanti quand vous la jouez euh, de jouer en premier, alors peut-être pas à jouer tout de suite hein, euh, justement, laisser des conditions euh, s'associer pour être bien à portée euh, de deux escouades différentes. Quand le jeu se sera développé, vous pourrez jouer cette, euh, cette carte-là. Et en plus, eh ben, comme elle est à 1, il y a de fortes chances que euh, vous ayez le lead sur, euh, sur les activations. Pips 2, euh, Cassian or donne un ordre à une unité commandant ou agent. Elle gagne un domptable et elle gagne un pion de visée. Esquive ou suppression pour chaque pion de blessure jusqu'à 3 qu'elle possède, autant dire qu'avec euh, les dés rouges euh, d'indomptable et le nombre égal de suppressions se rallier, ah, bah, ça va devenir vraiment une formalité. Mission euh, de volontaire pour euh, Pips 3 quand Cassian Andor donne un ordre à une unité commandant, agent ou troupe spéciale, eh bien elle récupère et puis elle va gagner Intuition du danger 1 qui augmente votre défense et elle peut gagner un pion de suppression. Et enfin, une carte d'ordre qui vous vient directement de K2SO, à savoir Sacrifice. K2SO gagne Gardien 4 Bon, c'est classique, étant donné le druide que c'est, et à la fin de l'activation de K2SO, vous pouvez choisir une autre unité alliée, commandant ou agent, à portée 1, et en ligne de vue de K2SO. Dans ce cas, K2SO est vaincu, donc quel que soit son état, il est vaincu, et les unités ennemies ne peuvent pas effectuer d'attaque à distance contre l'unité choisie jusqu'à la fin de ce round. Ça, c'est une carte qui est Également extrêmement intéressante, k de vaisseau n'est pas fait pour survivre à une bataille, de toute façon, il va falloir accepter de le sacrifier. Par contre, en fin de partie, dans le dernier tour, il bah, y a souvent le dernier objectif de victoire, celui qu'on conteste, qui est peut-être abandonné au début de la partie, qui est peut-être un peu loin, qu'on n'est pas allé chercher, et puis peut-être aussi qui a découvert, donc on se dit, ouais, moi je veux bien aller le chercher, mais je joue contre des impériaux, je vais me faire désinguer et bien là vous avez la possibilité de choisir en fait euh, une escouade, soit un agent, hein, soit un commandant, et puis de le faire aller à la recherche en fait de ce pion, et quel que soit votre niveau de blessure, si euh, les adversaires en sont loin, ils ne pourront pas vous tirer dessus. Et ça c'est vraiment génial, ça va vraiment être un bon cliffhanger pour des fins de partie, peut-être même des fins de tournoi. Voilà j'en ai terminé avec cette première présentation hein, de Cassian et de K2SO, bien entendu je vais vous présenter les sorties de Légion tout au long de ce super méga confinement, on va se marrer. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas vraiment jouer, mais vous l'avez vu, et je tiens à vous sensibiliser là-dessus, Star Wars Initiative va lancer un tournoi sur Tabletop Simulator. Ce n'est pas n'importe quel tournoi, puisqu'il y aura des récompenses pour ceux qui s'inscrivent, donc on va demander un tout petit paf, mais derrière, en fonction de votre classement, vous aurez des figurines Star Wars Légion à gagner. Donc voilà, jetez un œil. Je vous mets euh, les liens euh, sous la vidéo. Pour l'instant, on est en train de maturer euh, la chose, mais d'ici la fin de la semaine, peut-être qu'à moment où je fais cette vidéo, c'est déjà le cas, le, euh, le T3 sera ouvert, vous pourrez vous inscrire. Et puis, bah, ma foi, on est chacun ses soi, mais on va pouvoir jouer. Alors oui, attention, Tabletop Simulator est payant, vous le trouvez euh, sur Steam. La plupart du temps, il euh, y a euh, des promos, donc vous ne devriez pas le toucher à, à trop trop cher. Voilà, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, puisque même sur tabletop il va falloir les lancer et les faire léviter dans le ciel. Bah parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer le type de loin, loin, loin, loin, loin en face, mais quand même en face. Et puis à vous dire à très bientôt pour la suite des présentations de Star Wars Legion. Allez, à bientôt. Ciao Ah. où est mon sabre laser faut que j'aille faire les courses putain